Donc rentrons avant de manquer de batterie. Non, non, rentrez avant de manquer de batterie. Où es-tu passé Eh, go Par ici R2-D2, viens ici tout de suite Ce n'est pas le moment de faire des pitreries Te suivre Oui, oui, tout Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie Cela peut te ramener à la raison. Je. Eh bien, je m'excuse. Pourquoi Mais tu sais très bien pourquoi Oui, oui, tente Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie. Maintenant, j'ai avec de batterie. R2-T2, je sais que tes capteurs auditifs me détectent Oh, pourquoi je continue à m'encombrer de cette... enquiquineuille Oui, oui, toutes Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie Oh très bien Je... Oh je m'excuse pour les insultes